Pour beaucoup de gens, la musique, c'est soit Charles Aznavour qui meurt de faim dans la bohème, soit les Rolling Stones qui détruisent des chambres d'hôtel en tournée. C'est surtout beaucoup de passionnés qui travaillent dur pour faire vivre leur art. Bienvenue au Ça gueulards. Qu'est-ce qu'un lieu comme celui-ci apporte aux artistes euh... bah, Déjà, c'est l'occasion de pouvoir répéter dans de bonnes conditions. Il y a du matos dispo, il y a même une batterie, etc. Donc, euh... Imagine quand tu dois, n'as pas de salle de répète, que tu dois réinstaller la batterie, porter les amplis et tout. Et puis bah nous, comme on en a bénéficié il y a quelques mois, possibilité aussi de faire des résidences pour travailler le, vraiment le show en, en mode son et lumière et tout sur scène. Bonjour, c'est pour l'audition. Je crois aussi qu'ici, il y a des différents types d'accompagnements, d'ateliers pour les artistes. Euh... Ça peut être des ateliers, ou des masterclass pour, euh, pour travailler le chant, travailler l'instrument ou aussi, euh, euh, moi j'avais fait un truc sur le, le booking par exemple, tout ce qui est diffusion, euh, comment parler de ton projet, quel support, à quelle porte aller frapper, etc. Des Mais choses qu'on n'apprend pas forcément si ouais. on répète dans son garage tout seul bah, avec sa guitare. Ça, ouais. euh... Jouer des morceaux, ça c'est cool, mmh. c'est le moment fun. Mais vendre au... se vendre ou Se vendre et marchés. tout, euh, bah, c'est beaucoup plus dur, c'est plus chiant. Pourquoi la vie, pourquoi la hausse des prix mmh. Pourquoi les WC sans prix quand je veux faire pipi Pour commencer par le commencement, qui êtes-vous Je suis musicien passionné, donc du coup je répète ici au Gueulard. Je répète avec John, dans le groupe If If Between. C'est quoi comme groupe Alors c'est un groupe qui mêle la chanson, le hip-hop et... Euh la déconnade. Et la déconnade. Et puis voilà, l'idée aussi c'est de mêler anglais et français, en se moquant un peu de notre état très limité dans la langue de Shakespeare. Moi ouais, t'as tout bien résumé là, c'est hein ouais. super. Hein et j'aimerais vous proposer que qu'on aille en studio pour essayer de, de monter un, un trio. Si vous bien je moi. pensais que t'allais jamais le dire. Ah <rire> Alors avant je faisais du rock grenier progressif. C'est un peu comme du rock garage progressif, mais on avait un clavecin à la place du clavier. <rire> Après on s'est mis au life metal. C'est comme le death metal, mais ça célèbre la vie, les oiseaux, les, les pique-niques, le soleil. Ok les garçons. Okay. Alors on va monter notre groupe. Ok, Est-ce on, on s'appelle comment Sound Garden, c'est pas pris ça Non, c'est pas pris. <rire> Peut-être qu'en écrivant une chanson. Euh... On trouvera notre nom. On trouvera Et aussi, nom... alors euh, quel style musical on aimerait faire C'est quoi l'ambiance que tu recherches euh... ah, Quelque chose de, de, de bucolique. Ouais. Je, je laisse l'inspiration euh, euh, moindre. <rire> <rire> Moi ça part des pieds. Hein. On du va euh... dire que je vais y aller. Euh... J'ai entendu mm -hmm. ça dans The mm -hmm. Voice. Au courage et pas à la technique. Ouais, non, mais ouais. c'est ça, vas-y. Tu peux prendre un micro D'accord. Et alors, euh, bon, ch chante ce que t'as sur le cœur. D'accord. J'aurais dit une, euh, un soir, un, un dimanche de tournée. On va peut-être visiter le village dans lequel on est hébergé. Ok. Et c'est exotique Ça se passe dans quelle région On est en tournée dans quelle région Dans les Vosges dans les Vosges. Allez, bam, papa, oui. Un matin dans les Vosges. Ouh, ouh, ouh, je me sens bien. On a fini le café, on est parti se promener pour chercher les petit déjeuner. On est en 10 minutes et ceci est la meilleure chanson du monde Exactement C'est <coughs> parti -Balance. Bienvenue dans le monde Merci de aussi. Tout est bon à avaler Tout est bon pour le profit Pas de scrupules aucun Souriez vous n'êtes